Bonjour. Pour optimiser le visuel, c'est-à-dire se retrouver plus facilement dans un programme, on va vous donner deux trucs. Première des choses, mes blocs. Donc, c'est des fonctions en programmation. Je peux créer ici pour un bout de code qui est peut-être l'initialisation de mon robot, par exemple ici. Je peux venir tout simplement dire définir début. J'y mets les blocs. Donc, j'ai un morceau ici qui était dépendant. Et dans ma programmation principale, je n'ai qu'à prendre début et venir le mettre ici tout simplement. Par la suite, l'étape 1. Donc, j'ai des sections, des parties de programme. Je peux venir tout simplement définir encore une fois des blocs ici de longueur que je veux et dire, bon, ça, c'est l'étape 1. Donc, ça permet vraiment ici de décortiquer notre programme en étapes. Et là, tout simplement, je prends ici le bloc qui a été créé, étape 1. Donc, dans mon programme principal, au lieu d'avoir une dizaine de blocs, j'en ai deux et début, étape 1. L'étape 2, je peux la créer également, donc je pourrais venir tout simplement ici mettre les étapes. Ça, c'est un premier truc. L'autre truc qu'on peut prendre, c'est qu'après une série de blocs, peut-être ici, là, donc je peux en avoir, j'ai dans les événements ce qu'on appelle les messages, donc, ou les signaux. Donc, je pourrais dire, après l'étape 1, je viens tout simplement y envoyer à tous un signal qui dit fin, étape quand j'envoie ce signal-là dans mon programme, ben, je suis capable de dire avec cette brique-là ici, quand je reçois fin d'étape 1, ben, je pourrais venir y mettre tout simplement maintenant que l'étape 2, c'est ça ici. Donc, c'est les signaux, ça marche dans Scratch, dans Classroom. Donc ici, je peux avoir une dizaine de blocs qui représentent l'étape 1. Envoyez à tous que j'ai fini l'étape 1. Donc, ça, ça devient ma section, mon premier bloc. Et ensuite, l'étape 2 sera tout simplement peut-être ici. Donc, une fois que l'étape 1 est finie, je remets des blocs, donc des, peu importe dans la programmation. Donc, c'est une façon aussi de décortiquer. Donc, première des choses, peut-être se faire des fonctions, des blocs, des morceaux, ou encore utiliser ce qu'on appelle les, ou les, les signaux pardon, ou les messages dans la programmation, de façon à dire que telle étape est terminée, et là, je vais tout simplement. Donc, c'est un peu l'exemple du fil, là, le genre de câble qu'on avait pour euh, enlever, euh, faire plusieurs lignes pour un programme dans le V3 Mindstorm, par exemple. Donc, dans le Classroom, ici, c'est deux façons d'avoir des blocs et de pouvoir travailler se concentrer sur une section en particulier. Bonne programmation.